Je me suis lancé sur Twitch sans valeur ni de skill. Vous avez été tellement explosif. Une commune de malade n'était pas assez. Je vais me surpasser. Tu manges ton sandwich. Pendant que je fais des live tweets, je vois mes statistiques qui sont dynamiques. Ouais, les 100 follow je les ai atteints. Sans vous, éteint. Ouais, je me suis lancé, sans jamais me lasser. Ouais, j'ai intérêt à faire mes lacets. Pour pas lâcher, pour pas lâcher, pour pas lâcher. La comédie de malade est super. Je vais continuer à vous plaire. J'ai tout pour ma carrière, même la guerre. J'me suis lancé sur Twitch sans valeur ni de skill. Vous avez été toujours explosif. Une commune de malades n'était pas assez, pour cette communauté. J'vois les viewers grimper en étant déchirés. grimper chaque jour Sans faire de huit Le parcours est long Mais y'a pas de Sinon, c'est sur Twitch, sans valeur ni de skill. Vous avez été tellement explosif Une commune de malades n'était pas assez. Je vais me surpasser. Tu manges ton sandwich pendant que je fais des live Twitch. Je vois mes statistiques qui sont dynamiques. Ouais, les 100 follows, je les ai atteints. Sans vous, j'étais éteint.